Bonjour à toutes et à tous, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, euh, parce que je travaille sur plusieurs choses que je voulais vous partager, en fait, euh, euh, avant de vous souhaiter de bonnes fêtes. Euh, L'enjeu, il me semble, actuellement, euh, c'est vraiment de reconnecter la santé mentale à la santé planétaire. On ne peut plus nier que le, la santé mentale des êtres humains dépend de leur environnement. Donc, euh, on l'a vu avec l'alimentation, la vue, avec l'activité physique. En fait, je suis en train de travailler avec une personne super inspirante qui est Baptiste Andrieux, qui travaille à Grenoble, et on travaille sur les liens entre ce qu'on peut appeler le mode de vie énergétique et le déclenchement de maladies. Donc ça, c'est des articles qui seront publiés, je l'espère, l'année prochaine. C'est des résultats qui sont très édifiants et en fait, que je vous partage dès maintenant, il y a un préprint qui est déjà disponible pour le premier article. Et en fait, ce qui ressort, c'est dans le deuxième article, on est encore en train de faire les analyses, mais c'est que le mode de vie énergétique, c'est-à-dire en fait l'empreinte le, énergétique par personne de chaque pays, euh, est euh, corrélée à l'émergence de maladies normalement, dépenser de l'énergie. On nous a vendu un modèle qui nous expliquait qu'en dépensant de l'énergie, on allait améliorer notre santé, notre bien-être. Et les systèmes de soins, effectivement, quand on augmente l'énergie, ils nous aident à nous protéger de, des maladies transmissibles. Donc on voit une corrélation très fortement négative entre l'augmentation de l'énergie et l'incidence de maladies transmissibles comme le paludisme ou le sida, par exemple. Et à l'inverse, euh, on voit une explosion euh, des cancers, de 25 types de cancers différents. Et d'ailleurs, ce n'est pas les cancers qu'on s'attendait à voir arriver euh, en tête, parce que donc, les plus prévalents, comme par exemple le cancer du sein et de la prostate, ne sont pas en tête de liste. Et parmi les cancers les plus prévalents euh, qui sortent, il y a euh, le cancer du testicule, qui est un cancer de l'homme jeune. Donc, euh, on a bien sûr utilisé des données qui étaient euh, standardisées sur l'âge. Donc, ça ne s'explique pas par le fait qu'on vit plus vieux dans les pays qui consomment plus d'énergie. Et euh, on a utilisé des données d'incidence et pas de prévalence. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on prend mieux en charge et que les gens survivent plus longtemps qu'on a une augmentation artificielle de la prévalence des maladies. Donc on parle bien de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de, liés à la maladie. À côté de cela, en fait, euh, bah, vous l'avez suivi euh, comme moi, on sort d'une Coupe du Monde euh, que j'ai trouvée extrêmement choquante. Mais en fait, j'ai toujours été mal à l'aise par rapport euh, à ce que représentait la Coupe du Monde de football. Mais là, ça a pris des proportions où je trouve qu'on n'a plus aucune décence, vraiment. Je, euh, je me suis senti vraiment déconnecté de beaucoup de gens de mon entourage. Euh, par rapport au fait qu'on euh, annonçait quand même un boycott où 42% des gens se disaient prêts à boycotter, mais en fait ça devait être les gens qui ne regardaient pas le foot comme moi. Et malheureusement, en fait, moi ça ne me coûte rien de boycotter le foot, donc ça mon boycott n'a pas vraiment de, de valeur. Mais euh, j'ai vu en fait, autour de moi l'insouciance euh, de... On peut regarder le foot si on est addict à ça, euh, qu'on ne voilà, qu peut pas s'en passer, qu'il y a un enjeu autour de ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là, on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, en fait, tout ce qui s'est passé autour de cette Coupe du Monde à tous les niveaux. Corruption, euh, décès, euh, scandale environnemental c'est vraiment, la liste est trop longue, en fait. Et tout ça est vraiment l'incarnation d'un système qui, qui détruit notre planète et qui détruit notre santé mentale aussi. À côté de cela, en fait, je continue mes activités donc de, de recherche, on va dire, plus classique, et je me suis retrouvé dans des réunions, je me suis là aussi senti complètement déconnecté. Alors, il y a eu des blagues sur le foot... Euh, alors c'était voilà de, de, entre guillemets des blagues ordinaires en fait euh, c'est un moyen de relier les gens en fait de parler de foot mais là c'était vraiment très malvenu dans le contexte en fait les... et que des psychiatres donc qui sont des médecins qui prennent soin de la santé mentale euh, n'aient pas conscience de ça et fassent des réunions où on nous explique qu'on va dépenser des millions pour trouver euh, le marqueur euh, en neuroimagerie qui nous permettra peut-être d'identifier un sous-cas d'une sous-maladie euh, qui ne répondra à aucun traitement, parce que finalement on n'en aura pas. Puisque c'est ça actuellement l'état de la recherche dans beaucoup de domaines euh, de la psychiatrie. Euh, ça fait quand même 20 ans en fait, qu'on nous promet des innovations avec la génétique. Donc, euh, on connaît le séquençage du génome depuis 2001 et il n'y a aucune application de la génétique en psychiatrie euh, en 20 ans. Euh, euh, il y a par exemple le syndrome 22Q11 et la schizophrénie, mais euh, c'est quand même euh, pas fait partout et c'est quand même assez rare. Et puis c'est des formes de schizophrénie, où on voit qu'il y a un trouble de neurodéveloppement, donc il y avait déjà des signes cliniques et puis on n'a pas de traitement euh, particulier à proposer. donc euh, Après, il y a l'épigénétique. J'ai assisté à une présentation où voilà, on a 22 marqueurs à tous les niveaux protéomiques, euh, métaboliques. Super, euh, on va peut-être augmenter encore d'un cran la compréhension de mécanismes. Mais l'origine de tout ça, et surtout le traitement individualisé, personnalisé, ça, on en est malheureusement encore loin. Alors, il y a des innovations, il y a des, choses qui, des traitements qui, qui sortent. Mais on continue, par exemple, à utiliser des échelles inadaptées, je pense aux symptômes négatifs de la schizophrénie, par exemple, depuis plus de 30 ans, et ça c'est pas remis en cause. Voilà, il y a, il y a plein de choses. Et, et surtout, en fait, on m'a demandé donc, de... De, faire, de remplacer pour une présentation sur la prise en charge de la douleur dans la schizophrénie. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé en 2018. Euh, C'est important de prendre en charge la douleur physique. Euh, par contre, l'enjeu euh, de la douleur physique par rapport à l'effondrement euh, de la biodiversité et de notre environnement, euh, ce n'est pas comparable. En fait. euh, et je pense que les personnes qui euh, ont des douleurs et celles qui ont des schizophrénie seront d'accord avec ça. Que, en fait, tout est, tout est relié et qu'on est dans une société qui manque vraiment cruellement de sagesse. Et quand je dis non, une société, je, je parle aussi de la France particulièrement. Le problème qu'on a, c'est que notre économie est basée sur des valeurs qui sont profondément euh, immorales. En fait. euh, on gagne de l'argent en construisant des avions, en vendant des armes avec du, des produits de luxe. Et, euh, et ça, c'est une source très importante de notre économie. Donc, il euh, n'y a pas de solution politique euh, évidente. Euh, il a fallu que le prix du gaz soit multiplié par 5 pour qu'on se pose la question de nos modes de consommation d'énergie, et de nos émissions de gaz à effet de serre pour se chauffer euh, l'hiver. Euh, et euh, on peut sourire en disant que Poutine a fait plus pour l'environnement que euh, les 27 COP qui ont précédé. Donc là, je, actuellement, je suis en train de me battre pour euh, la transition énergétique de la résidence dans laquelle euh, j'habite. Et je me rends compte qu'à voilà, qu petite échelle, en fait, euh, il y a des conflits générationnels très importants, euh, des, euh, des enjeux aussi de, de, de pouvoir. Ce n'est pas simple du tout. Euh, et à, dans l'hôpital où je travaille, euh, on a créé une commission pour l'alimentation durable. Et j'espère qu'en 2023, je pourrai vous en reparler et que ça va générer euh, des, euh, des conséquences très positives, qu'actuellement il y a un repas sur trois qui est jeté, euh, qui n'arrive pas jusqu'au patient. Et bah, dans ces repas-là, il y a de la viande et du poisson, ce qui est inacceptable. enfin Déjà, toute nourriture jetée, c'est quelque chose d'insupportable d'un point de vue euh, de, du coût environnemental et à tout niveau, et du symbole aussi, euh, alors qu'il y a des personnes qui meurent enfin dans le monde. Et en plus de ça, euh, jeter de la viande et du poisson, c'est vraiment plus euh, possible et plus admissible. Donc euh, on a des pistes de réflexion pour changer ça. Et, euh, et il y a quand même des, des choses... En fait, on discute beaucoup... Euh, il euh, y a des personnes de mon entourage qui pensent qu'on est proche du point de bascule moi je pense qu'avec la coupe du monde on a vu qu'on en était encore loin on n'est pas proche du point de bascule malheureusement je suis assez pessimiste euh, là-dessus euh, j'ai eu l'occasion de parler avec un ami euh, hier euh, qui partait en vacances avec ses enfants en, en avion euh, et qui n'a pas compris qu'il s'est senti agressé quand j'ai commencé à lui parler en fait, de, à, lui, à le questionner sur les informations qu'il avait sur l'impact euh, en émissions de carbone d'un trajet en avion en fait, parce que c'est vraiment le premier poste de dépense carbone euh, qu'on peut éviter et surtout pour les départs en vacances. Moi, à titre personnel, pour donner un exemple, c'est pas du tout pour me glorifier parce que je suis loin d'être parfait. Euh, J'ai refusé une conférence très bien rémunérée au Maroc euh, parce que je ne souhaitais pas. Je refusais de prendre de l'avion pour une conférence que je pouvais faire en distanciel. J'ai proposé de la faire en distanciel et on m'a répondu que les personnes étaient très attachées au fait de faire le déplacement. Et ben donc euh, la conférence n'aura pas lieu. Donc c'est pour ça que je fais les vidéos YouTube. Alors le, le streaming c'est un coût environnemental aussi. Euh, après euh, c'est toujours à rapporter déjà euh, à l'utilisation, au, au contenu, c'est-à-dire c'est pas la même chose je pense de regarder du streaming qui, dé qui déploie de, des fake news et du streaming qui déploie de l'information et qui peut soigner en fait euh, et qui peut améliorer aussi euh, des comportements et des choses. S'il y a une seule personne en regardant cette vidéo qui arrête de prendre l'avion pour partir en vacances, bah, cette vidéo elle aura été complètement rentabilisée sur le plan carbone. En fait. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. Après, un autre exemple, c'est que j'ai fermé mon compte Twitter. Euh, à un moment donné, en fait, on ne peut pas accepter qu'un qu seul homme, parce qu'il est milliardaire, euh, et on l'a on, on fait avec d'autres milliardaires, euh, fasse ostensiblement en fait, le, le dictateur, hein, ce qu'il faut, faut appeler un chat un chat. Euh, même si on sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans l'ombre et à la tête de multinationales, et qui font du, du lobbying aussi, on le voit dans les COP au Parlement européen. Enfin. Donc. Euh... Je ne sais pas en fait, si on est proche du point de bascule. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire ce que vous en pensez. Si autour de vous, vous voyez ça ou pas. Ou, enfin, et si vous-même, vous vous incluez là-dedans. Là pas, Parce que comme je sais que j'ai beaucoup cheminé en fait, depuis euh, cinq ans là-dessus. Et je pense que pour ça, il a fallu aussi que je change de ville et que je sois plus proche de l'environnement. Parce qu'en fait, à l'endroit où j'habite, je le vois directement, en fait, l'impact environnemental. Euh, euh, C'est-à-dire que je me baigne dans une mer remplie de plastique et, euh, et je vois un parc magnifique qui euh, menace de brûler euh, chaque été. Euh, euh, autour de, de chez moi, en fait, euh, donc le parc des Calanques. Euh, donc, euh, à Marseille, je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé à ça, mais il y a une vraie fracture, en fait, dans la ville, en fait, entre euh, deux types de personnes, en fait, celles qui sont sensibilisées et celles qui sont dans un déni euh, complexe qu Il qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom, c'est vraiment un déni. Et la question, c'est comment on réagit face au déni Et ça, je n'ai pas trouvé la réponse. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Euh, euh, laisser juste, enfin les choses passer, bon c'est pas acceptable, c'est pas efficace. Rester dans un mode interrogatif, magnétique, moi j'ai pas l'impression que ce soit très efficace, je l'ai fait aussi. Euh, rentrer, alors on me dit rentrer dans un débat, moi j'essaie de ne pas débattre, juste apporter des faits, mais c'est perçu comme la volonté de convaincre, donc reçu euh, comme quelque chose qui peut être potentiellement intrusif et agressif. Euh, je partage des sources d'informations, des vidéos, mais elles ne sont pas vues et pas lues euh, pour, la, pour la plupart donc euh, j'ai pas de euh, j'ai pas de solution enfin la, la seule chose qu'on peut faire c'est changer son entourage en fait euh, et en même temps euh, euh, moi je me sens pas du tout efficace là dedans en fait donc, et, euh, et même euh, pour le, pour le dire vraiment très impuissant donc euh, mais après peut-être que finalement c'est pas son entourage qu'il faut changer c'est d'autres personnes qui sont pas dans son entourage en fait c'est pour ça que je fais cette vidéo euh, pour essayer de se réunir en fait euh, autrement euh, et ça c'est pas c'est pas quelque chose euh, de, de très simple en fait euh, à faire parce que finalement euh, tout est fait un peu pour nous fragmenter euh, et pour nous stigmatiser, enfin il faut aussi appeler les choses par leur nom, hein, quand, euh, dès qu'on commence à parler de, de la question de la santé planétaire en fait le mot écolo bobo euh, a, ne tarde pas à arriver euh, très vite et ça c'est des mots qui sont plus acceptables en, en 2022 en fait c'est... Je trouve ça extrêmement stigmatisant que des personnes qui essayent de regarder le, les, les choses en face, d'adresser de, de, les problèmes avant qu'ils arrivent, enfin là, ils sont déjà là de toute façon, hein, mais euh, soit euh, raillés, euh, que même dans des comédies, en fait, parce que dans des comédies françaises, euh, le vegan qui médite euh, est ridiculisé, en fait, face euh, aux personnes euh, obèses qui aiment la boisson et euh, qui se confortent dans leur perturbations mentale. Donc euh, voilà, il y a des choses, je pense, qui qui nécessite vraiment en fait un, euh, une prise de conscience euh, collective et on en est absolument très loin au vu de ce qui vient de passer avec la Coupe du Monde, encore une fois, c'était déjà le cas en 2018, mais, mais là vraiment ça a pris une ampleur sans commune mesure, enfin, et en plus on part sur 2029 avec l'Arabie Saoudite, donc on n'est pas prêt de sortir de de cette histoire. Donc euh, Merci de m'avoir écouté, j'ai été un peu long. Euh, bah, vous voyez que c'est quelque chose qui, qui sort du cœur, qui n'est pas facile en fait, parce que c'est quelque chose quand même sur lequel je, je réfléchis depuis des mois, qui, qui est très compliqué en fait. Après, le sentiment d'impuissance, c'est un des sentiments, et celui d'injustice aussi, c'est les, les sentiments euh, qui génèrent le plus de perturbations mentales, hein, on le voit dans les pratiques de psychothérapie. Et pour terminer, euh, par contre il faut arrêter de, de parler d'éco-anxiété, c'est pas de l'éco-anxiété c'est de l'éco-réalisme en fait donc euh, le problème ne vient pas des personnes qui sont anxieuses par le problème, le problème vient des personnes qui sont dans le déni qui ne sont pas anxieuses en fait donc euh, vraiment j'aimerais qu'on arrête de parler d'éco-anxiété euh, c'est le... un mot qui me sort par, la... par les oreilles et par les yeux enfin, ce, ce concept là ça, ça montre bien la volonté de psychiatriser une situation qui est parfaitement normale, c'est normal d'être anxieux actuellement euh, de ce qui va se passer, En fait, tous les indicateurs sont en rouge tous les scientifiques le disent, personne ne les écoute les politiques nous dévie en fait, sur des sujets dont on n'a rien à faire. On l'a vu au moment des présidentielles qui est 2022 euh, pour euh, voilà, enterrer, enterrer euh, des, les vrais problèmes en fait, qui vont concerner le changement de notre mode de vie et que personne ne va regarder voilà, donc, euh, bah, merci beaucoup pour euh, être là, pour euh, vos commentaires, vos likes, parce que ça, ça permet de diffuser la, la vidéo. Et puis, je suis très touché aussi, j'en profite pour remercier, hein, parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, en fait, euh, régulièrement dans les commentaires, euh, des mots d'encouragement, et ça, c'est important, euh, parce que c'est pas évident, en fait, pour un... Un professionnel de, de parler, de prendre la parole en fait, sur euh, des plateformes publiques, parce que ça peut être regardé par n'importe qui, y compris par des collègues, et que c'est s'exposer en fait, d'un point de vue professionnel. Et ça, c'est pas si facile que ça. en fait Il y a des personnes qui pensent que c'est par narcissisme, d'autres que euh, je ne sais pas quelle autre motivation on peut m'attribuer. Et euh, ben, parler face à une caméra, c'est pas euh, évident en fait, ce, ceux qui ont essayé de le faire je pense euh, on en a tous fait l'expérience. Et puis surtout, il faut aussi avoir la conviction d'avoir quelque chose à dire et euh, ben, ça c'est pas toujours évident non plus. Et moi j'ai commencé à le faire que à partir du moment où je me suis dit il ben, y a des choses que je n'entends pas, pas ou pas assez et que j'ai envie, euh, moi, de me faire le relais de certaines choses euh, à titre personnes parce que c'est ça qui donne du sens. Et, euh, et donc, parmi les choses qui m'ont marqué aussi en, en 2022, donc, euh, je suis devenu sociétaire de la société Blast, parce que c'est un média qui euh, m'a fourni beaucoup de vidéos très inspirantes en 2022. Donc vraiment, je suis très reconnaissant pour ce média. Donc euh, si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube la chaîne Blast. Il euh, y a beaucoup de vidéos euh, hyper instructives que j'ai partagées beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, donc je participe aussi à l'initiative Time for the Planet et puis bien sûr au Shift Project. Euh, donc, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut s'investir, mais en tout premier lieu, en fait, s'investir au niveau local. Euh, J'ai pu faire l'acquisition d'un bioso grâce à la mairie de Marseille. Donc, je remercie la mairie de, de Marseille qui a installé en fait, des composts collectifs en fait, dans le, le parc en bas de chez moi, ce qui permet de, de court-circuiter tous toutes les propriétaires qui ne veulent pas ne compost à cause des odeurs, etc., en bas de chez eux dans leur résidence. Et, euh, et ça, ça permet d'économiser 150 kg de déchets par personne et par an. Euh, et ça ne prend pas, pas beaucoup de temps. Il n'y a pas de moucheron, pas d'odeur. Enfin, C'est voilà, des, des choses qui peuvent. Euh, qui, qui coûtent peu, en fait, et qui peuvent vraiment avoir un impact même si ça reste une goutte d'eau, euh, à un moment donné, on ne peut pas se cacher euh, derrière le fait qu'il y ait des euh, milliardaires qui prennent leur jet et que le kérosène est toujours euh, détaxé et qu'il y a des low cost qui permettent d'aller en Espagne pour euh, 25 euros. Euh, Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, comme dit Aurélien Barrault, et euh, je me fais aussi le, le porte-parole de ça, parce que donc finalement, euh, la, la toute première action à faire, c'est d'arrêter de prendre l'avion pour partir en vacances. En fait. Et ça, est-ce que ça nous demande vraiment euh, beaucoup euh, voilà Est-ce qu'on a besoin de ça pour être heureux Honnêtement non, enfin, j'ai beaucoup voyagé avant et enfin, je peux témoigner que euh, ce sont pas les... Je n'étais pas, pas plus heureux, loin de là, en fait. Ça, on vit dans un pays magnifique, en plus, donc s'il y a des personnes à qui ça ne va pas coûter beaucoup, c'est bien les Français. Donc euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Après, on parle des petits gestes et que c'est rien par rapport aux décisions politiques. Euh, le problème, c'est que si les citoyens euh, ne lancent pas les initiatives, les politiciens disent ensuite qu'ils euh, qu ne sont pas élus pour ça. Donc euh, à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue, donc il faut aussi prendre le problème à à un moment donné, et le problème, il n'y a que par notre action personnelle, en fait, individuelle, et qu'on essaye d'ériger en exemple la morale sienne. Bon, j'ai été très long, merci à toutes et à tous, Joyeuse fête à, à toutes et à tous, et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, si vous le voulez bien. À bientôt